a réveillonné tout feu tout flamme notamment à Molenbeek ouais. où euh, il y a eu plusieurs, plusieurs in incidents donc un camion de pompiers qui a été détruit par les fêtards j'utilise le terme utilisé par les journalistes donc des jeunes des fêtards qui détruisent des camions, qui caillassent des pompiers qui ouais. lancent des pétards dessus, qui saccagent des magasins donc en l'occurrence une pharmacie ouais. Un magasin d'informatique et un magasin de meubles. Alors d'abord, ce ne sont euh, pas des jeunes, pas des fêtards, sont des racailles. Ah ah ah voilà, pour pour se, se comporter comme ça, il faut rappeler les choses euh, telles qu'elles qu sont. Euh, je crois qu'il y a un pompier qui a dit, ou un responsable des pompiers, il a dit, qu'on n'ose plus y aller. Ce sont des zones qui échappent à tout contrôle. Donc, ce sont les fameuses zones de non-droit, où il y a quelques dizaines, quelques centaines, quelques milliers de jeunes. On sait que c'est à Molenbeek, mais il y a eu d'autres incidents à Bruxelles, ou encore au Dimon, qui est un quartier aussi avec une forte concentration immigrée. À Verviers. Oui, le quartier au c'est Verviers, effectivement. Euh, et qui sont en train de, de, de pourrir la situation et donc nous par rapport à ça, le message est très clair. un euh, Soutien d'abord total aux pompiers, pompiers qui viennent à notre secours, je veux dire, pour éteindre les incendies, qui se voient agressés, caillassés, les pompiers, les ambulanciers, je veux dire, c'est possible. Et maintenant ils doivent être escortés par euh, la... Maintenant. Pays vivons-nous pour en arriver là. Soutien bien sûr aux policiers qui, le jour de l'an, doivent aussi se prendre les cailloux et protéger et faire un travail difficile. Euh, en première ligne. Et de dire, il y a une solution à ça. Vous avez eu Mme Mouraud comme hein, la nouvelle bourgmètre de Wolmé, fille fi de son père, évidemment. Qui refuse le plan canal. Qui refuse le plan canal, le soutien de la police, etc. Et, et, et qui coupe comme une, une, une poule, on a couper la tête complètement affolée, on en fera mieux l'année prochaine, etc. Mmh. On pouvait faire mieux maintenant. Et il y a une solution très simple pour ça, ça s'appelle tolérance zéro. C'est comme ça qu'on rétablit la sécurité face à ces racailles, notamment. Et pourtant, Alors, il y a déjà des premiers témoignages qui fusent de Molenbeek, où notamment on parle de la responsabilité politique. Donc c'est ici un habitant qui témoigne, c'est la faute des responsables politiques qui ici protègent plusieurs familles, certains pères ont même peur de leurs propres fils, tout le monde sait ce qui a fait cela. Il y a notamment le témoignage ce matin euh, du propriétaire du magasin informatique. Il dit qu'il reconnaît les visages, mais qu'il n'ose pas dire parce qu'il a peur. S'il dit, euh, s'il si, euh, dit à la police, son magasin va être en centre. zones de, zone de non-droit, donc euh, des moments où les citoyens ont peur de ces bandes euh, comment on dit, de, de racailles quasi mafieuses, hein, parce qu'ils font régler cette terreur, ce sont des zones de non-droit où les citoyens ont peur, où la police n'intervient pas, où les pompiers n'interviennent pas. Avec la collaboration des politiciens, d'après ce témoignage. Alors, donc, peut-être qu'un jour, notamment en saison au pouvoir, il faudra peut-être envoyer un commissaire du gouvernement à Molnbeek pour mettre de l'ordre. Je rappelle qu'on l'a fait à 30 ou 40 ans à Scarbeek, où quelqu'un se substitue finalement aux autorités comme des Femmes. Et comme on voit la proximité de nouveau avec ces gens, et sont ses électeurs, on l'a dit dans le peuple, en partie. On peut rien en apprendre. Alors, c'est quoi la politique tolérante de Nicolas Très simple, hein euh, il faut une sanction immédiate, ces gens doivent être arrêtés. Il faut mettre, il faut mettre ce qu'il faut comme force de l'ordre, éventuellement l'armée et la nationalité, on la leur retire et ils dégagent. Pour permettre à tous ces gens qui veulent eux s'assimiler, qui veulent eux vivre une vie paisible, et il y en a bien évidemment, à tous ces gens qui sont aussi des victimes de ces crapules, de ces racailles, de vivre paisiblement en Belgique qui, comme quelqu'un l'a rappelé, donne toutes les chances d'épanouissement, si je puis dire, à, à cette jeunesse. Donc voilà, c'est ça la de tolérance zéro. Il faut juste, il faut juste de la volonté politique et un peu de courage. Voilà.